Pour réaliser ce maquillage ultra simple et facile à réaliser, on va commencer par appliquer une base blanche sur toute la paupière mobile ainsi que la muqueuse. Ensuite, avec un pinceau plat, on va prendre la couleur Orb qu'on va aller pader sur toute la paupière mobile. Puis on prend la couleur blanc type et on va aller l'appliquer dans le coin interne de l'œil. Avec un fluffy brush et la couleur Soft Brown, on va aller définir le creux. Ici, j'applique l'ombre à paupières avec des gestes circulaires et puis je vais aller jusque dans le coin de mon sourcil. Pour notre point de luminosité, on va aller utiliser la couleur Rice Paper qu'on va l'appliquer sur l'arcade sourcilière. Je sais que c'est pas toujours facile pour savoir où il faut arrêter, alors on prend un pinceau et on va aller relier le coin de notre nez au coin de notre œil et notre sourcil. Et par la suite, on va pouvoir aller enlever ce qui dépasse. Maintenant, avec un petit pinceau, on va aller accentuer le creux un peu plus. Vous pouvez prendre n'importe quelle ombre à paupières grise première étape pour le eyeliner, on va aller le faire en 4 ailles avec un noir. Et comme deuxième étape, on va aller prendre des paillettes or et puis du médium de chez MAC et avec un pinceau eyeliner, on va aller en appliquer sous les cils dans le premier corps et au-dessus des cils, de la moitié jusqu'à la fin du eyeliner. Pour les lèvres, j'ai déjà commencé à appliquer le contour des lèvres Tech de Personnel. Ensuite, je vais prendre mon rouge à lèvres préféré de tous les temps pour les rouges. C'est la couleur du bonnet de chez MAC. Alors voilà ce qui complète mon look classique de Noël. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous allez le recréer. Et puis je vous souhaite un joyeux Noël. On se reparle très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Mouah! Joyeux Noël et du plus profond de mon cœur, je souhaite vous remercier tous et chacun pour le support et l'amour que vous m'envoyez à toutes les semaines. C'est le plus beau cadeau que de se sentir aimé. Merci sincèrement, je vous aime. Chloé. Have